Monster. Et salut à tous. Comment allez-vous bien Salut Nico. Salut mon petit Momo. Comment ça va et Bien et toi Bah ça gaz, ça gaz. Forme enfin, tout. T'es prêt à encore en chier ou pas Bah ouais. Et comme la semaine dernière. Hein <rire> C'est ça alors petit changement donc euh, cette fois-ci c'est moi qui essaye d'héberger lol donc euh, bon euh. T'as on... viré tes parents pour pas qu'ils squattent non, la connexion ou pas Non mais bon euh. <rire> on verra, on, on va <rire> dire qu'on verra. Hein. Non Non tout va bien. Et oui parce que pendant ouais. les fêtes et du coup il y a tous okay. les deux on parents à la maison euh... et ouais. autant ma mère ça met mmh. pas les couilles d'internet, autant mon père il y a la tablette. Bon, a dit, Au fait euh, Momo, on a oublié la semaine dernière. Je sais pas si on aura l'occasion de le faire dans d'autres vidéos, mais on a oublié de leur souhaiter une bonne année. Donc, comme on est encore en janvier, bah bonne année à les tous amis. les viewers! Bonne année, les amis! <rire> oh, après, il d'autres vidéos qui lui souhaiteront, je sais pas. Enfin, ouais, voilà, voilà, mais au, au moins, vaut mieux plusieurs Donc, fois que, que, que oublier. Du coup, on prend un peu d'avance <rire> pour une fois, j'avoue que bon. Voilà. Ah, ah du coup, c'est toi qui as la drôle. Ah, ah Nico Agro, ça a recoupé. Ah, la côté. Ah, ouais, c'est bon. Ah je disais du coup c'est toi qui as la, euh, ouais, la, la mauvaise coupe de cheveux. Coupe de merde, pas je cheveux, moi ouais, une petite cale euh, Je le savais Je t'avais dit qu'il fallait faire vite Euh mec. Elle est à quel étage on Ah c'est Ben, Bah bon. c'était pas gentil. Pas obligé de leur dans le lard. On va les contourner discrets. on mec, oh, ouais, discret. lui fait quoi que ce soit, je te l'autre poteau à ta droite, le gars mec. C'est pas un poteau et puis c'est sur. Un mec, un... Ouais, non, mais il y a une drôle de dégaine pour pisser le mec. On ouais, va essayer de jouer Fufu, mais je crois pas. Non, non, c'est mort, on va se faire repérer, c'est obligé. C'est pas trop un jeu Fufu. C'est pas un jeu conçu pour la Fufu. Comment ils ont trouvé cette devoir à droite et. On a pas celui qui pissaient. Et qui il est mort. Il y en a un autre là-haut, il est mort. Allez, par le portail Attends, parce que j'ai pris une arme de merde. Oh ah, il y a des mines ou pas Ouais, ouais, ouais. J'en ai trouvé, mais je crois que c'est pour leurs armes de merde. Ouais. Ouais, mais donc des scorpions, ouais. des trucs de... Attends, Momo, je vais faire un truc euh, rigolo. <rire> <sur> L'autre <le> <rire> il <y> a volé. <rire> le cadavre y a volé, tu regarderas sans ma vue, c'est... <rire> ouvrir la porte. Bah c'est toujours moi tu vois qu'il de tu fais rien quoi. Tu le faire bien. à ah, si ouais. gauche. Tu prends l'autre côté. Ouais. Si tu pouvais éviter de me flinguer. va te faire foutre. <rire> c'est trop drôle. Si mais tu où pouvais éviter te... les escaliers. Bah t'es où mec Je suis passé, je suis tu dans... T'es où là Tu es au niveau du balcon là, non T'es passé hein Ah mais on est chacun d'un côté. Ah ouais. Lol Ah c'est une blague ça putain Euh ouais... J'ai un ascenseur devant moi, je fais quoi Euh... Escalier, qu y'a dit. Tu as apporté une porte à côté de l'ascenseur. je suis monté à l'étage dessus. Ah oui, exact. What Ils sont pas gentils Ils sont tous chez toi en plus Mais t'es où là Nico en charge. deux secondes. Mais non, ça c'est quoi de ces armes avec des chargeurs de 2 balles quoi Non c'est juste des armes as des tirs ultra élevés et c'est des armes qui... Ils sont morts de pas. mon côté. Non non il a rien. Deux même. Ouais mais je peux pas te sauver mec. Ah tu en bon. tombes pas on est d'accord Non. Bon, J'ai plus que... de balles donc du coup euh, je ramasse le... Hein. Mec. <coughs> tu verras ce que c'est que le swag. Je te jure. Tu verras ce que c'est que le swag mec. LOL Ça va Ouais T'es monté ou quoi T'es monté T'es monté Oui, oui. Pas ah, encore. Oh putain, j'ai de ces bugs, mec Des gros rollback. Allez <rire> Ouais. Ah, mais bah d'accord, en fait tu, tu, tu vis un peu ce que je vis quand tu héberges. Voilà, c'est ultra soin que je peux toucher les mecs et Ils ont des coups de cheveux si euh, bien ils utilisent quoi. J'ai une grenade qui est arrivée là. -bas. Une bouteille de gaz, moi de. Là, toi ouais. J'en ai mis par Merde! Quoi? Ça va, Nico? Ouais, ouais. On y va! Je suis tombé. On va devoir recommencer, Momo! Parce qu'il y en a un qui était caché ou alors il a apparu par magie mais... Ouais, je peux pas venir. Non. Kane est mort. On dirait, on dirait ouais. oui. Merci les lags. Mm -hmm. en fait. Alors attends, euh, on est à On est où là On est tous ensemble là Donc on doit recommencer ici, si, c'est ça ouvrir la porte. Mais non, on était déjà... What Allez On peut ouvrir la porte mais ça, On est dans le garage là. Ah, ce que si, c'est toi ouais, qui... Qu attends, euh, pour... Par là ah, c'est là où on est séparés. J'espère pour toi qu'elle vaut mieux. Ah, en bas. avec moi là où. Ouais Ouais, fais pas chier, Chanxi Bah attends, il faut que je passe de l'autre côté alors, non Non, non, non, c'est bon. Je sais pas ça nous a filé à autre chose quand même. Parce que... Il me coffre. Quoi, ces termes de merde que j'ai. j'ai une calache, elle a un recul de ouf, mon gars, elle est tombée. Il est à la baignoire, l'autre connard. là. Attends j'avance. non c'est l'autre côté. Là sur le mur n'importe quoi. Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé. Merde. Putain. Je pas, je suis mort aussi. Je suis tombé, j'ai dû appuyer sur C pour me lever On se pas Y'a un mec bon. entre nous en fait, c'est ça qui... Bas. Fais gaffe C'est hey, Fais pas chier Oh putain le bruit J'ai plus une putain de balle, mec Sérieux Attends, y'a une bouteille de gaz Fais pas le con, mec Ils arrivent par l'étage, en fait, là-haut Attends, on va avancer Tu te tiens prêt à tirer sur la bouteille de gaz, mec Non, c'est toi. toi Non, j'ai plus de balles, moi mais ça va marcher quand même je pense. T'as plus de putain de balles Non il m'en reste deux balles. Mais c'est bon, ça va marcher. Bah alors oui. En fait il veut pas passer au oh. dessus si. Ah si. Vince bah, là au fond là. Au fond là Il y a oui, la bête Là où les gens Bah elle est où la bouteille Ils par le... Ah merde elle est restée ah, là, la bouteille. Il ah ah y a un, il y a un! Tu D'accord. Moi aussi. Euh, non. Allez, faut tracer. Euh, faut faut tracer la la en fait, Nico. Faut tracer. Non, j'ai euh... pas tracé, je suis resté en arrière. Écoute-moi, j'ai je suis... voulu non, jeter, moi. jeter la bouteille de gaz. Tracé sans tracer sans de... ouais, tracer. La L'astuce c'est si ça en fait. Tu tuer juste le mec qui te croisent. Le mec à l'étage, tu lui laisses tomber eux. J'ai pas tué. Essaye d'embrasser des balles là où je suis là. L'arme, ce que tu veux. J'ai une arme, c'est bon. T'es prêt? Ouais. Ou bah alors. Je, je bouge pas, je peux pas passer. Euh, J'arrive pas à passer, mec! À ah, ça y est. Bon, moi je me suis mis à l'abri. Hein. Ouais, pareil. Justement, l'eau, mec. Es où ouais. Es mis. où et le, le souci c'est que à chaque fois que je voulais passer au dessus Comme c'est la même touche faut, que faut, pour se mettre à l'abri En fait, Faut, faut maintenir une direction et il y a peu de Qui qu'il soit, il contrôle la police Il contrôle Singh Ça nous dépasse complètement Il n'y a pas une Elle de est par ici je le sais Écoute moi Lynch Si tu aimes cette femme alors reste pas là oh, C'est un cauchemar C'est un cauchemar Oh merde Mec, y'a du monde en face. Ouais. J'ai plus une balle. T'as pas une Bah, si, avant le, la cinématique, mais. Euh... Y'a bon pas des armes chez toi, toi mec cool. ah. Y'a des armes qui arrivent là. Mec, sont en, en train partie si tu veux. Tu peux me dire où on va okay. Par ici. C'est bon, je suis plein en, en, en balles là. LOL putain, le. les bugs, mec! il y a des gens à la terre là, fais-le. Ah, ah, la cinématique. cinématique. Ah, ouais. Dévide. Ah, il met dans la poêle. Ouais. C'est <rires> On va aller la chercher, ta femme, mon pote. Attends, attends. Ma euh, t'as un sniper là, si tu veux. Calme-toi! On vient de chercher! Pourquoi il y a marqué Y? Bon, peut, je sais pas. Reste pas là! Feu! Il faut les empêcher de l'atteindre! Qu'est-ce qu'on peut, gauche! On va y arriver! Je suis sur la gauche, je vais y droite. Il s'en Elle va tomber. Super Repousse les autres Quoi repousse les autres Ah putain, je les ai boostés. c'était qu'il continue Avance, t'arrête pas Faut pas rester là. C'était qui ce type en blanc Des hommes de Shanxi C'était pas le Père Noël ça c'est clair déjà. Oh, il me faut des putains de balles, il m'en reste plus que 25. C'est elle Il la tienne Vite, Kane Hein bah, Je, je suis derrière toi, mais. Attends, mais il est pas ouf Ah, oui, d'accord. Il là. Siou J'arrive Allez, Kane Je suis pas fou, parce que. On va débarrasser d'eux Je sais pas ah. Ouvre-la Arrange-toi Je suis en train de faire buter, mec, mec. Non, fait il se il d'elle! You! Non, je Je suis désolé! Merde! Je pas T'as des munitions, euh. Là, il est mort. Derrière toi! Non, non, putain. Tout droit là. Tu me vois? Oui. Là où je suis, il y a un cadavre. Y'a rien dessus. Ah là, j'ai des mines. Voilà, après. Attention Et moi, ce qui est fait Mais j'ai pas dit de contraire, Nico. Moi, Je suis euh, content. Bah, je suis content. de Pas mal là non J'y vais On a une bouteille de gaz, non Non Vous mentez Calme-toi, Lynch Je vais pas lui faire de mal Vous tuerez jusqu'au dernier Calme-toi, je t'ai dit Tu fais du mal Tu t'auras tous Elle est tout pour moi Tu des balles Ils la tueront pas Non Chartier veut se venger Il la tuera Il nous tuera tous ouais, ouais Ah putain non mais c'est la merde. Tombé. Oh, bon bah c'est bon. Oh, mais gaffe, attends. Mais je ouais, vois rien en fait. J'essaie de leur tirer dessus mais ils ont il y a des gros rollbacks, en fait. Eh oui, c'est parce que j'ai un ping de ouf. Ouais. Non non mais non, je pas, critique pas, pas. c'est juste que je t'explique quoi. De gauche ou que droite. Ouais. my you? Bad. Nice! Nice. Hi. Is It's your quel bordel Je ne laisserai pas te faire du mal. Laisse-la mmh. partir. Elle a rien à voir avec ça. Mais dans mon viseur, une seule balle. Ah. Fais pas ça, Kay. Non. de la, -la partir. Fais-moi confiance, Kate, Je suis désolé. Non, oh, mais quel con. Putain. Mais quel con. Mon franchement. Euh... Ouais, GG. Bah, ouais. On peut Alors, bizarre, je sais pas si on bien. garde ce format euh, un épisode par niveau, ouais. Même si c'est un peu plus court, du coup. Ouais, bah, ça, ça fera un peu de variation. Pour une fois qu'on se à 10 fois avant de réussir, mec, on va en profiter, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah, du coup, on va dire au revoir à nos amis viewers et puis on va leur dire à la semaine prochaine. Voilà. Mais, euh, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu galère, pour nous, des fois, avec la connexion, tout ça. Et, ouais. et à bientôt. A bientôt. Ouais, salut.